Je ne cache pas qu'on n'en peut plus. Parce que ça a été quand même intense, parce qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que nos voisins. Un peu connus que ça mmh. C'est la première fois que je vais en VivaTech, donc j'avais envie de voir un petit peu ce que, ce que ça donnait. Ce qui nous différencie un petit peu des, des autres entreprises de service, c'est vraiment notre ADN. Notre ADN, c'est l'intelligence collective, l'agilité. Euh, et c'est vraiment ce qu'on va ressentir, c'est aussi l'esprit entrepreneur. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans différentes ESM, et clairement en intégrant, enfin, en intégrant talent, j'ai vu une différence notamment dans l'approche humaine, dans l'accompagnement, même moi dans mon suivi de carrière, dans le management de proximité, je suis vachement accompagné au quotidien. On est fiers parce qu'aujourd'hui c'est une entreprise jeune et on espère aussi continuer à évoluer et à être les premiers, que ce soit sur la partie gestion de carrière, l'évolution de nos collaborateurs en interne. Nous ce qu'on voulait c'était que nos talents soit fiers, c'est de l'intelligence collective, c'est de l'énergie après trois jours quand même assez chargés, et c'est surtout du plaisir et de la fierté. Le moteur, ce qui guide, c'est le plaisir et c'est la satisfaction de réussir tous ensemble.